J'ai été pris euh, chez Alter -Monde en stage pour préparer un numéro hors-série euh, sur la région Rhône-Alpes. En fait, je m'intéressais particulièrement aux thématiques euh, d'agriculture paysanne. Et euh, c'est un sujet qu'on a beaucoup traité dans ce numéro-là. Altermonde. Altermonde. Alter, Alter, Alter Monde. Alter Monde. Alter Monde. Alter Monde. Alter Monde. Je pense que j'avais été pris parce que j'avais le goût pour l'écriture. Et dans ce sens-là, ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que... Euh, ils m'ont fait confiance et ils m'ont permis d'apprendre euh, les techniques d'écriture journalistique. Euh, J'ai appris à faire des interviews, je suis parti en reportage. Euh, il y avait aussi euh, pas mal de notions éditoriales qui, qui m'ont été enseignées et ça m'a donné envie de poursuivre. Euh, parce que j'avais envie de creuser certains sujets... Euh, pour lesquels j'avais un peu d'affinité et parce que ça m'a permis d'en découvrir d'autres. Monde, c'est un, un média unique dans le monde de la presse parce que d'une part parce que il donne la parole à des personnes qui d'ordinaire sont exclues des médias, euh, il donne la parole à des personnes qui sont au cœur de problématiques sociales, environnementales, euh, économiques. Euh, Importantes et qui sont euh, pas forcément traitées euh, dans les médias.